Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des figurines, notamment sur la peinture de l'uniforme US tankiste. Donc pour ça j'ai décidé comme d'habitude de, de vous faire partager une petite vidéo et je vais vous montrer comment je m'organise et je peins mes figurines. Donc dans un premier temps, je viens préparer ma figurine sur un support pour être à l'aise pour la peindre. Donc pour ça, ça tombe bien, vu qu'il sera assis, celui-là je lui fais un petit trou au cul avec un scolpel, un bouchon de champagne planté avec un petit cure dent et je viens installer ma figurine. Voilà, comme ceci. Et là, on est à l'aise pour pouvoir peindre notre figurine. On peut tourner à 360 degrés, donc c'est très pratique. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir dégraisser et nettoyer la figurine. Donc pour ça, j'utilise de l'alcool modifié qu'on trouve à peu près partout. Donc on est dans les hypermarchés et tout ça. Donc ça, ça s'évapore très très vite. Donc là, ce que je fais, je prends un pinceau, je viens le tremper dedans et je viens directement barbouiller la figurine. Ça s'évapore, ça sèche très très vite et ça dégraisse bien ma figurine. Maintenant, on va venir commencer à peindre et pour ça on va commencer à mettre une couche de primeur gris de chez ak interactive qui est plutôt pas mal d'ailleurs prête à l'emploi pas besoin diluer donc c'est parti on vient appliquer un petit coup d'aérographe sur la figurine Maintenant je vais venir coller mes têtes. Donc pour ça j'utilise du tamis à mais je n'utilise pas le pinceau qu'il y a dedans. Je prends juste un petit cure-dent car le pinceau il est trop gros. Donc du coup ce que je fais, je viens mettre un petit point avec le cure-dent et je viens appliquer ma tête dessus. Les visages ont été peints à part. Et voilà. Là on est prêt à peindre la tenue et tout le reste. On va commencer donc à peindre le casque. Donc pour ça j'ai opté pour du 70 890 de chez Valero, du Reactive Green. Donc il faut savoir une chose par rapport aux couleurs, euh, pour ceux qui euh, me poseraient des questions, c'est pas forcément des couleurs euh, qui ont été réelles, c'est pas des couleurs... Euh, voilà, souvent on va me poser la question, est-ce que c'est les vraies couleurs Ah bah c'est pas les vraies couleurs, machin, il n'y a pas de vraies couleurs, c'est un libre choix de faire votre figurine. L'essentiel, ça va être le rendu final de votre figurine. C'est ça. Chacun a le libre choix de choisir un autre verre s'il le veut. Moi, je suis parti là-dessus, d'une part, parce que j'aime pas faire comme les autres, et puis tout simplement parce que voilà, c'est mon style de peinture. Et moi, les peintures, je les travaille comme ça. Je fais des tests avant, je fais des mélanges, et là, je suis parti sur celle-ci, tout simplement. Après, pour les dilutions, comme d'habitude, je travaille hyper dilué, quitte à mettre de deux à trois couches. Donc ça, c'est comme ça. Donc là, j'utilise un petit, un petit cul de bouteille avec de l'eau. Après, je peux très bien aller sur ma palette humide. Donc là, pour ça, voilà. Comme ça, vous le saurez pour la suite de tout ce qui sera peint. Il faut travailler hyper dilué. Maintenant je vais venir peindre les sangles en cuir du casque et pour ça j'utilise du 70874 Tan Hertz de chez Vallejo. Ensuite, je vais venir appliquer du 70-887 bande Violet de chez Valero pour l'écharpe. Il y a une petite écharpe autour du cou, on va appliquer ça. En couleur de base, pour la veste, j'ai opté pour du Germanic Camo Beige de chez Valero 70 821. on va peindre le pantalon et pour ça j'ai opté pour du germany field gris de chez valero 70 830 Donc voilà le résultat pour les guêtres. Je les ai peints de la même couleur que la, que la tenue uniforme, donc Germanic Camo Beige. Donc maintenant, on va passer aux bottes. Pour la couleur de base des bottes, j'ai opté pour du 70-984 Flat Brown de chez Valero. Pour finir nos bottes, pour la semelle des chaussures, j'ai opté pour du 70 889 US Olive Drap de chez Valero toujours. il voilà, n'y a plus qu'à laisser bien sécher votre figurine pour la petite lanière du porte fusil de, du porte pistolet c'est le même marron flat blanc que, que les chaussures donc maintenant ce qu'on va faire on va faire un jus donc pour ça je vais vous montrer ce que j'utilise le but c'est de faire ressortir les faire ressortir et faire des ombres créer des ombres sur la figurine avant de passer à la dernière étape des éclaircies donc pour ça moi je travaille à l'huile donc là je suis parti sur un d'ombre naturelle, donc c'est c'est des peintures en tube il ya plusieurs marques et donc avec ça pour la diluer j'utilise du x 20 de chez tamia après il ya des personnes qui utilisent aussi de l'essence f ça marche aussi Donc comment ça marche alors c'est très concentré j'en prends un petit peu donc là j'ai un petit un petit récipient qui est très pratique pour ce genre de choses on l'étale ça ça suffit largement après c'est à vous de, de juger euh, la quantité si vous voulez que ça soit plus concentré si vous voulez que ça soit un peu plus euh, un peu plus épais donc une petite pipette j'en prends un petit peu Hop, et on vient le mettre dedans on vient bien remuer pour que les pigments soient bien dilué donc voilà mon jus est prêt on a bien dilué donc euh, après je peux en rajouter pour ceux qui trouvent que c'est pas assez de toute façon ça se verra quand on va l'appliquer sur la figurine Alors, comment ça fonctionne Le but c'est de venir dans les plis et pas étaler n'importe où, juste une petite goutte, vous allez voir, voilà, comme ceci, ça vient directement s'appliquer dans les creux. Tout simplement, il n'y a pas besoin de venir tartiner la, la, la figurine partout, vu que c'est avec le diluant et la peinture à l'huile, ça vient directement se poser dans les creux. Donc vous faites la même opération sur toute la figurine, le casque, sauf le visage, bien entendu si votre visage est peint séparément, il ne faut surtout pas s'amuser à, à en mettre au niveau du casque, il faudra faire attention. Alors pour les lunettes du casque, euh, je préfère vous le dire parce que là j'ai pas détaillé un petit truc comme ça, c'est noir, négro, au milieu et gris pâle. Et quand on vient mettre le jus dessus... Ça lui donne une forme. C'est pour ça que je vous disais euh, au niveau du casque, les couleurs, vous voyez, ça assombrit vachement. Je vais peut-être rassombrir avec un autre jus, donc peut-être euh, un, un autre jus à l'huile, peut-être un peu plus foncé, pour, euh, pour avoir un rendu, euh, un rendu un peu plus foncé, tout simplement. Voilà, il n'y a plus qu'à bien laisser sécher la, la figurine, parce qu'il faut savoir que la peinture à l'huile, c'est très très long à sécher. Donc, faut prendre son temps parce que si vous venez faire la dernière étape que je vais vous montrer, donc les éclaircies, c'est pas sec, ça va venir se diluer dans les creux, ça va être un massacre. Donc, prenez votre temps à ce niveau-là. faut laisser sécher la figurine. S'il faut attendre, j'attends le lendemain, c'est pas un problème. Maintenant, on va passer à la toute dernière étape des figurines. Donc, là, ça va consister à faire un éclairci. Donc, pour ça, j'utilise. Du US army 322 Igli us tank et on vient mélanger avec nos couleurs de base à chaque fois donc là je viens reprendre la couleur de base que j'ai utilisé donc germany camo beige et on va venir le diluer avec le us tank 322 Igli. donc le but c'est de faire un éclairci donc là il faut travailler aussi vachement dilué il faut faire attention car c'est très traître, ça veut dire que quand vous allez l'appliquer, en séchant, ça va pas donner la même couleur que quand, quand vous allez l'appliquer. Donc pour ça, il faut faire attention, il faut s'habituer à la dilution. Donc vous voyez, je mets une petite goutte d'eau, toujours avec de l'eau, et après je viens faire mon éclairci un peu plus clair avec l'autre. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pour ça que les figurines sont jamais les mêmes en réalité parce que sont les doses d'éclaircir que vous allez faire, et bien voilà, ça, ça fait que le charme des figurines sont toutes différentes, puisque personne ne fait les mêmes dilutions. Donc je viens éclaircir comme je veux, je le dilue, et je vais vous montrer comment je l'applique. Donc là le but du jeu c'est assez simple, ça va être de faire ressortir au niveau des plis. Là où c'est le plus éclairci. Par exemple, vous voyez, il y a des plis. Et eh ben, je viens l'appliquer, donc très léger. Donc là, il faut être très très fin au niveau des plis. Vous faites ça sur toute la figurine. Vous laissez sécher. Et vous allez avoir un rendu euh, bah, d'éclairci. Donc, euh, on peut faire jusqu'à euh, première éclaircie, voire un deuxième éclairci. Donc, ça, c'est selon les goûts, selon les choix. Donc, c'est pour vous expliquer le principe. Et ensuite. Vous ferez pareil avec le pantalon, vous voyez par exemple le col là, hop, un peu plus éclairci. Vous reprenez à chaque fois le higli gli de, avec votre couleur de base. Donc pour le pantalon, je prendrai le US Fit Gris que je vais mélanger avec le higli gli et je vais faire pareil sur le pantalon. Et quand vous avez, ça va sécher, vous allez avoir votre rendu qui s'éclaircit. Voilà, on commence à voir la figurine qui commence à, à prendre forme en séchant, vous voyez, on commence à avoir un bon rendu d'éclaircies On continue comme ça. Si c'est pas assez clair, vous pouvez très bien rajouter un peu de glygli, c'est à vous de choisir. Mais attention, je vous dis, en séchant, ça n'a pas le, la même couleur. Donc soyez vigilant. Donc voilà, la figurine commence à bien sécher. Donc maintenant je vais placer son petit étui avec le pistolet. Donc pour l'étui pareil, j'ai utilisé du flat brown pour, pour l'étui, du negro noir pour le pistolet, et je crois pour la petite crosse en bois du pistolet, euh, il me semble que c'est du tan Hertz. Donc là je vais venir le coller, en fait, et je vais revenir faire un petit jus par-dessus. Pour finir cette figurine, mais je viens ajouter un petit peu de pigment pour lui donner un petit peu de charme au niveau des, des genoux, par exemple, et des coudes, avec un petit coton. Après, on souffle bien. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, mais bon. Tant qu'à faire, autant le partager. On souffle dessus. Et voilà. Ça nous donne un petit résultat plutôt sympa de salissure au niveau des coudes et des genoux. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. j'ai fait cette vidéo encore une fois bah, pour vous aider, pour ceux qui veulent se mettre à la figurine, car les sujets sont rares, et donc euh, si je peux en faire d'autres, j'en ferai d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un gros like pour cette vidéo, si vous avez des petits commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Pensez aussi si vous pouvez bah, faire partager la vidéo, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéo. Salut les amis, ciao